Bonjour à tous, alors on va parler prospection parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent autour de ce sujet. Oui mais la prospection c'est quand, c'est pour qui, à quel moment, etc. En fait c'est tout le temps, la prospection il faut bien prendre compte que c'est un état, un état d'être permanent. Mais il y a une source de prospection auquel on ne pense pas toujours. Et moi je vous propose un truc très simple, c'est de garder le contact avec vos anciens clients. Vous savez ceux à qui vous avez vendu il y a plusieurs années Alors c'est très simple, quand vous êtes en visite quelque part et que vous avez terminé votre rendez-vous, si un de vos anciens clients est proche de celui de rendez-vous, Allez le voir. Vous n'avez rien à lui vendre, simplement prendre de ses nouvelles et lui dire bonjour. Et vous verrez que ce client aura naturellement souvent des contacts à vous communiquer autour de lui, des voisins, des amis, de la famille. Bref, vous voyez, ça c'est une forme de prospection active avec un fichier que vous avez puisque ce sont vos anciens clients. Pensez-y, les résultats sont garantis.